Bonjour, je viens vous présenter l'horoscope de la semaine qui démarre le lundi 1er février. Qu'est-ce qu'il y a dans le ciel à partir de ce lundi 1er février Je vais vous le faire en deux parties, comme on a pris un petit peu l'habitude de le faire durant ces derniers horoscopes. On va regarder le ciel pour chacun, et puis en deuxième partie, je vais vous raconter la façon de, de, de, de, dont chacun aime parce que c'est un truc qui est vraiment fondamental, parce qu'il y a un changement de signe de Vénus, et je vais le faire par éléments. Donc, comment on aime en fonction des éléments, c'est un truc mémotechnique ça nous donne des bonnes bases voilà, j'ai bien noté que ça vous faisait plaisir donc on va faire le point là-dessus allez, qu'est-ce qui se passe dans le ciel à partir de ce lundi 1er février Le soleil principe de, toujours le même, force vitalité, énergie confiance en soi, lumière, lumière ce qui nous fait du bien, ce qui nous crée de la vitamine D, ce qui est bon pour la santé ça rime, hein, c'est clair voilà, pour qui est-ce qu'il apporte le maximum de bonnes énergies il apporte, Vu qu'il est en verso, il est très productif pour les verso, bon anniversaire mes versos deuxième des camps, mais également pour mes balance, c'est la fête, enfin c'est la fête, c'est une donnée relative, c'est une vue de l'esprit vu des contraintes qu'on a sur le nez, Et mais c'est très positif sur le plan du, de, de la capacité à, à passer des coups de fil, à créer du lien, à être dans l'émotion, à être dans le positif. Voilà, c'est ça que je retiens. Moi. Et puis pour mes gémeaux, donc mes signes d'air, c'est votre période, vous êtes encore dans une dynamique gâtée, on fait avec les contraintes, mais dans tous les cas, le ciel vous veut du bien, c'est ce que je veux qu'on retienne, et puis un paquet de trucs en verso, donc mes signes d'air, vous êtes vraiment là, hop, hop, hop, Tout va, tout devrait normalement s'inscrire dans des spirales positives Donc 5 toujours les mêmes qui est gagnant avec toutes ces planètes en verso mes versos premier de cordée mes gémeaux mes balances mes béliers 60 degrés en aval mes sagittaires 60 degrés en amont vous 5 un ciel comme on aimerait en voir plus souvent voilà c'est dit après on fait ce qu'on peut avec ce qu'il y a hein, c'est clair mais euh, très très très très bonnes énergies en latence en puissance qui sont là euh, extrêmement positives. alors Soyons clairs, Jésus des petits messages, mes lions, vous prenez tout en pleine poire en face. Mais en pleine poire, ça veut dire quoi Soyons logiques sur ce que ça veut dire. Ça veut dire qu'il y a beaucoup de planètes en opposition qui créent une tension dans le ciel entre ce qu'on veut soi initialement et le fait que l'on est obligé de composer avec une force d'énergie en face. Donc, c'est pas... Systématiquement négatif ni destructeur du tout. C'est juste que l'on doit, durant ces périodes-là, lorsqu'il y a des planètes en opposition, composer avec ce que veulent ceux qui sont autour de nous. On n'est plus euh, complètement, totalement moteur décisionnaire de ce qu'on voudrait faire, mais on doit composer, arrondir, prendre son temps, intégrer, euh, euh, prendre en compte, en fait, tout simplement. C'est ça le principe d'une opposition. Et puis, il y a un mécanisme d'excès, c'est évident, mais si on le gère en étant zen, positif, sympa, arrondissant et agréable, on gère, tout simplement. C'est pas un drame pas polarisé sur le truc. C'est pour ça que j'en parle pas de Mélion en ce moment, parce que tant que les planètes sont en verso, hein, vous m'avez bien compris. Voilà, J'en ai mis une tartine sur Mélion, on ne pourrait pas dire que je n'ai pas parlé des lions. Voilà, il y a ça. Après, qu'est-ce qu'il y a d'autre Mercure. Mercure, la communication. Mercure, également en Verso, comme tout le paquet de planètes en ce moment. Mercure amorce une marche rétrograde. Alors, j'ai entendu des trucs sur les marches rétrogrades redoutables. C'est jamais mauvais une marche rétrograde. C'est juste que la planète, momentanément, pendant quelques jours, va être un petit peu en position pas de sieste, mais elle, elle ralentit le mécanisme de la fluidité de l'échange parce que c'est Mercure. Donc rien de bien grave. Tout ce qui a été dit ces derniers jours est en phase de gestation. Donc absolument rien de dramatique, polarisez jamais sur une planète en rétrogradation. C'est juste une, une sorte de très léger ralentissement en matière de communication, mais ça permet de travailler en profondeur, donc c'est pas négatif. Donc, Mercure reste extrêmement productif pour qui Pour mes Verseaux, pour mes Gémeaux, pour mes balances, pour mes Béliers, pour mes Sagittaires. Voilà, vous allez me dire toujours un peu les mêmes, mais c'est vrai que vous êtes super gâtés, vous cinq. Qu'est-ce qu'il y a d'autre dans le ciel Vénus, Vénus l'amour dont je vous parlerai à la fin. Vénus rentre euh, là, à, euh, autour de 15h, quitte le Capricorne, donc jusqu'à 15h, mes signes de terre, vous êtes gâtés, hein, mes signes de terre, c'est euh, taureau, vierge, Capricorne, euh, à partir de lundi, là. et puis euh, également mes scorpions, mes poissons, hein, quand c'est une planète, et, et dans cette zone-là, c'est toujours favorable, à partir de 15h, ça change. Vénus entre en verso, ouvre une sorte de, de capacité à travailler sur un ressort sur lequel moi je suis extrêmement attaché, que j'encourage vivement pour toutes les relations affectives qui durent. Ça consiste à appuyer sur les, les liens qui sont avant tout des liens d'amitié, des liens de partage, des liens de confiance. Vénus en verso, c'est de l'amitié amoureuse. Vénus, l'amour, verso, le, les amitiés, les projets. Donc plus on va travailler en profondeur, dans nos liens affectifs et humains, cette disposition heureuse à créer du lien sans être désespérément dans le passionnel, mais tout simplement dans la proximité, la confiance, l'échange, et plus on va dans ce sens-là pendant à peu près un mois. Pas mal, c'est un bel axe hein, pour évoluer sur le plan affectif, avec des relations plus posées, plus calmes, plus pondérées, mais plus profondes. C'est dit. mars l'action. Mars est toujours en taureau, puis il forme des aspects super tendus en ce moment, mais c'est pas dramatique euh, Mars en taureau apporte une force de volonté, de détermination à qui A mes taureaux bien évidemment, parce que ça se passe chez vous mais également à mes vierges hein, et également s'il est en taureau, à mes capricornes et puis quand Mars, l'action est en taureau il apporte des influences extrêmement positives à mes poissons hein, et à mes cancers vous cinq on est dans une phase active, surtout que Mars rejoint une autre planète qui s'appelle Uranus, qui est souvent élément déclencheur, donc on est dans des phases qui vous invitent, qui vous poussent, qui vous stimulent à vous, euh, selon l'expression consacrée, à retrousser les manches, et puis on y va, on bosse, on dépense à la belle énergie qui va bien pour trouver des solutions à tout ce qui coince. C'est dit. Qu'est-ce que j'ai d'autre plein de choses en verso en ce moment, on l'a vu, il y a toujours Jupiter, hein, l'expansion, bah, je vais arrêter parce que euh, il y a vraiment des gâtés cette semaine, tous mes signes d'air et puis, euh, Sagittaire Bélier, vous cinq, vous le savez, euh, Saturne également en verso, euh, beaucoup de choses qui sont dans cette logique-là, bon, euh, faut que j'oublie personne. Alors, on va, on va, après, j'ai des petits commentaires, donc oublions personne. Qu'est-ce qu'il y a d'autre Il y a Neptune, planète lente, qui concerne l'inconscient collectif, qui augmente la réceptivité, la sensibilité, qui est en poisson. Si Neptune est en poisson, faut il faut s'appuyer. Dès qu'il y a une planète belle quelque part, appuyons-nous toujours sur ce qui fonctionne. Neptune, l'inspiration, l'intuition, va être bon pour qui Pour mes poissons, comme d'hab, pour mes scorpions, dont je n'ai pas parlé jusqu'à présent Également pour mes cancers, et si Neptune, à partir du, du, des poissons, envoie, distille des énergies de feeling, de ressenti, d'intuition et de finesse au niveau de, de, des liens humains, euh, il est en poisson, il forme également des bons aspects avec mon taureau, également des bons aspects avec mon capricorne. Cinq Qui est dans une phase d'inspiration intuitive plus marquée que d'habitude tout simplement c'est bon à prendre. Et puis il y a le, y a le dernier, de, le plus long de tous, euh, Pluton qui est en Capricorne, Pluton fin Capricorne. N'oubliez pas euh, qu'il a été anxiogène depuis 2008, depuis qu'il est en Capricorne, mais là il est dans ses derniers derniers cycles euh, de ce signe, avant d'arriver en mars 2023 en Verseau, ce qui sera pour moi la, la grosse évolution qui nous attend, mais en attendant durant ces derniers passages en fin de signe, il est dans sa phase de recréation. Donc maintenant qu'il a cliné, qu'il a nettoyé tout ce qui n'était pas solidement arrimé, il offre la perspective de reconstruire. Toujours la spirale positive. Voyons ce qui fonctionne. Voilà. C'est un petit horoscope. Je pense que j'ai oublié personne cette fois-ci. Euh, parfois, j'oublie. Hein, c'est qu'il n'y a rien. Hein. Quand j'en parle pas, c'est qu'il n'y a pas d'aspect particulier. C'est dit. Euh, je vais vous parler d'un truc maintenant qui me fait plaisir. c'est Je voudrais vous parler de Vénus. Vénus, c'est notre conditionnement affectif. N oublions pas qu'un ciel individuel, c'est comme un, un orchestre. Hein. Il y a le chef d'orchestre qui est le soleil et autour de lui, il y a tous les différents musiciens, hein, comment on communique, comment on aime, comment on bosse, enfin comment on prend de l'expansion. Chaque planète a un job et ça crée une, une harmonie, c'est le but du jeu, de toute façon est ce que la symphonie soit douce et heureuse pour que tout fonctionne en, en, en synergie, en fait. C'est ça l'idée. Donc, et aujourd'hui, je vais vous parler de Vénus par élément. Vénus par élément, c'est comment aimer. Comment aimer, c'est un truc extrêmement intéressant, de mon point de vue en tout cas. Il faut savoir qu'il y a quatre éléments feu, terre, air, eau. Vénus va prendre une couleur qui ne sera pas systématiquement la même que le soleil de l'horoscope. Par exemple, si je prends un bélier, euh, sa Vénus pourra être en poisson, en, éventuellement fin, fin verso, euh, en bélier, en taureau, éventuellement tout début gémeaux, parce que Vénus ne se sépare jamais plus du soleil que de 48 degrés. Parce que, pourquoi Parce qu'elle est plus près du soleil que nous. Hein. C'est tout bête, hein, donc elle tourne autour du soleil. Donc, euh, on n'a pas toujours le un signe de la planète Vénus dans le même signe que son signe solaire. Voilà, on a une chance sur 5, en gros, pour faire court. Et par élément, elle prend une couleur qui n'est donc pas systématiquement la même que l'objectif solaire conscient. Si je vous le fais vite fait, si Vénus est en signe de feu. Vénus en signe de feu, c'est Vénus en Bélier, en Lion, en Sagittaire. Les sentiments sont chaleureux, spontanés, plein d'élan, on boulotte la passion, on est à 100% dans son truc, mais du coup, on risque parfois de consommer un peu vite. Mais, mais dans tous les cas, les sentiments sont très intenses et très puissants, faut l'intégrer. Quand on rencontre quelqu'un qui a une Vénus en signe de feu, c'est que ça déborde d'affects, de chaleur euh, surdimensionnée. donc il faut trouver le truc. quoi. Mais c'est comme ça, c'est la tendance. Après, vous avez les Vénus en signe de terre. Les Vénus en signe de terre, c'est taureau, vierge, capricorne. Les Vénus en signe de terre sont des Vénus pratiques, concrète, on aime bien, on aime, on s'enracine lentement mais sûrement, mais il faut prendre son temps, faut pas me les brusquer les Vénus en signe de Terre, elles ont besoin de sentir, de goûter, de, de temporaliser, de, de, de, de intégrer le fait que doucement mais sûrement, ça fonctionne mieux. Puis ils sont des Vénus très concrètes, c'est-à-dire qu'on aime s'il y a un truc à concrétiser derrière. S'il n'y a pas d'objectif concrétisable, ma Vénus en signe de terre, elle se méfie, elle ne s'engage pas, elle est prudente sur ces plans-là. Après, vous avez mes Vénus en signe vert. Vénus en signes d'air, Vénus en gémeaux, Vénus en balance, Vénus en verso. Vénus dans les signes d'air, elle a un besoin de communiquer, besoin d'être dans l'échange, besoin d'être dans le respect de la liberté de l'autre, la légèreté, le relationnel le plus ouvert possible. On peut là plus facilement mettre en place les relations qu'on appelle d'amitié amoureuse. Gros gros enjeux. Très, très intéressant, les Vénus en signe d'air, au niveau de la fluidité émotionnelle. Et puis enfin, vous avez les Vénus en signe d'eau, hein, qui vont être cancer, scorpion et poisson. Et mes Vénus en signe d'eau, elles ont un grand besoin de s'imprégner émotionnellement, une sorte de recherche de fusion dans la relation à l'autre. L'intuition, l'affect, les émotions sont affleurantes et souvent surdimensionnées. Voilà. Hein. donc il euh, y a des trucs de calcul, je suis en train de préparer quelque chose qui vous permettra de faire vos calculs, aujourd'hui on m'a proposé on m'a y parlé, moi j'avais vu il y a longtemps, il y a un site qui s'appelle euh, AstroThème, AstroThème ils font des calculs gratuits, ils sont fiables euh, j'ai rien à gagner avec eux, hein, mais c'est juste qu'ils font du bon boulot, c'est tout bête hein. donc j'aime bien, on en a parlé à un autre qui s'appelle Evozen pour faire vos calculs gratuits c'est pas mal, il euh, y a des trucs, il hein, y a des outils gratuits il faut prendre quoi, tout simplement voilà, c'est un petit horoscope avec un petit clin d'œil sur la Vénus Mille merci, mille merci pour vos likes, mille merci pour vos abonnements. Moi, ça me, euh, je suis vachement content quand vous êtes abonné. Vous doutez bien, ça me fait extrêmement plaisir. Euh, merci pour vos gentils commentaires. Moi, ça me nourrit, on se nourrit ensemble. C'est un vrai écho hein, pour vos partages. Toutes ces énergies-là, on les adore. En tout cas, moi, ça me fait super plaisir. C'est ce qui me fait le plus plaisir, il faut être très clair. Merci, à la semaine prochaine.